Donc, bonjour à tous, je m'appelle Didier Girard, je suis VP Engineering chez Sphere. Euh, voilà, et donc je vais vous parler d'un sujet qui est assez polémique, euh, dont on entend régulièrement parler dans les, euh, les journaux c'est euh, toutes ces décisions que prennent euh, les algorithmes et qui peuvent avoir des conséquences. Donc, sans, sans doute, euh, les conséquences les, les plus importantes, c'est quand il y a. Il y a des vies en jeu, donc c'est pour ça qu'il y a le titre assez polémique tu es un piéton ou sacrifier les passagers. Mais euh, nous, en tant que développeurs, on va être confrontés euh, euh, assez rapidement à, à mettre en place ces algorithmes qui vont prendre des décisions. C'est euh, vraiment là où va le marché de l'IT. Donc, pour ça, il y, a, il y a quelque chose qui est en train de. un nouveau style de programmation qui est en train d'arriver, qui s'appelle la programmation probabilistique. Donc l'idée de, de ce talk, c'est de, de vous présenter un petit peu ce nouveau style de programmation, euh, sachant que c'est euh, bon, une présentation de, de vulgarisation, c'est-à-dire qu'elle est vraiment accessible à tout le monde. Euh, par contre, euh, on est vraiment, euh, du point de vue de ce style de programmation, dans de la R&D. C'est des choses qui sont vraiment en train de démarrer, on est, euh, on est très en amont. Ceci étant dit, tout ce qui tourne autour du machine learning va vraiment très très vite. Donc il est probable que, que les travaux autour de ce style de programmation arrivent assez vite dans le main de développeurs. Donc pour moi tout a démarré il y a six mois, c'était en novembre. Euh, il se trouve que euh, je connais quelqu'un qui s'appelle Eric Meyer. Qui connaît Eric Meyer Un petit peu c'est un, un des gars qui a participé à la création d'un langage qui s'appelle Haskell. Il a aussi participé à la création de Link. Et c'est aussi lui qui est à l'origine d'un style de programmation, style de programmation avec Reactive Extensions, qui est connu sur, avec le sigle RX. En fait. C'est lui qui est derrière tout ça. Donc c'est un, un, un grand bondhomme de la programmation, on va dire. Et puis j'étais de passage dans la à San Francisco, sachant qu'il habitait euh, Palo Alto, je lui ai dit, tu bah, tiens, est-ce qu'on ne peut pas dîner ensemble Et il m'a dit oui. Et puis il m'a fait part, donc il vient de... Il a bossé pendant des années chez Microsoft, après il a essayé de monter une boîte autour d'ERX, ça n'a pas super bien marché, il est rentré chez Facebook il y a un peu plus de an, et, et du coup, dans le cadre de la conversation, il m'a expliqué ce qu'il était en train de faire, et euh, donc il me parlait justement, il est en train de monter une, une équipe au sein de Facebook autour de la programmation probabilistique, et euh, ça correspondait exactement à, à une question que je me posais euh, depuis quelque temps. Cette question est la suivante. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est une route qui est là où est ma voiture, elle est à, à, à quatre voies, et si vous regardez un petit peu au, au loin, elle passe à cinq voies. Donc, la voie où est mon véhicule va se découper en deux. Et la question, c'est de savoir, est-ce que le véhicule va partir sur la voie de gauche ou la voie de droite, en fait C'est une vraie question. Donc voilà, c'est la question qu'on est en droit de se poser. On pourrait faire un vote, à votre avis, il part à droite ou à gauche Qui est pour la droite Et qui est pour la gauche ah, La majorité des gens disent qu'il va partir à droite, donc c'est vrai. Il se trouve que j'ai un véhicule autonome, et on va dire, dans 90% des cas, il part à droite. Et euh, mais de temps en temps, il part à gauche. Et donc, en bon scientifique, ce que j'ai fait, c'est que pendant, euh, euh, donc en général, c'est le soir quand je rentre chez moi, c'est ma route pour rentrer chez moi, j'ai commencé à essayer d'étudier dans quelles circonstances il si pouvait partir à droite et à gauche. Donc j'ai commencé à mettre le régulateur de vitesse à une certaine vitesse, à m'arranger pour qu'il y ait le moins de véhicules autour, essayer de comprendre pourquoi de temps en temps, euh, la plupart du temps, il partait à droite, et d'un seul coup de temps en temps, il partait à gauche. Je n'ai pas vraiment eu de réponse. Mais bon. En tout cas, c'est quelque chose qui m'interroge et qui, qui m'interrogeait à ce moment-là. Et c'est là que, que, en échangeant avec euh, Eric Meyer, j'ai compris un petit peu ce qui pouvait se passer. Donc la réponse, est bien évidemment, ça dépend. En fait, pour prendre sa décision, ben, la voiture, elle va analyser la scène. Et souvent, quand on parle de machine learning, on vous dit qu'il ben, va y avoir un, un algo qui s'exécute et qui va vous donner une réponse. Et c'est la réponse. En fait, ce pas ça qui se passe c'est que quand vous devez prendre des décisions, il y a beaucoup d'algo qui tournent. Et euh, par exemple, il y a un algo qui va détecter les lignes. Alors, Je ne sais pas si on voit bien mon curseur, on ne le voit peut-être pas, mais bon, on, voit, euh, on voit les lignes. Il y a un algo qui va détecter qu'au fond à droite, il y, a, il y a un panneau, il y a un, un algo qui va détecter que juste à gauche, il y a une voiture qui est en train d'arriver. Et puis il y a un algo qui va voir que ben, les voies sont en train de se séparer, etc. Et, et l'idée, ben, c'est qu'il y a un autre algo qui va prendre toutes ces informations et qui va devoir prendre une décision. Voilà ce qui se passe. Donc voilà, ça c'est l'écran de mon véhicule. Et puis ben voilà l'algo, ben, il va essayer de rassembler tous ces éléments pour après euh, euh, prendre, euh, prendre une décision. Voilà. Et donc. Euh ce que dit Eric Meyer, c'est que le développeur de demain, en fait, ce qu'il va faire, une grosse partie de son travail, ça va être d'assembler des observations qui auront été euh, euh, proposées par des algos. Et la caractéristique de ces observations, c'est qu'elles sont euh, non certaines. Alors déjà, qui est-ce qui a déjà joué avec des algos de machine learning Waouh, il n'y a pas grand monde. Ok, euh, bah, très bien. Euh, donc, il faut savoir que quand on, on utilise un algo de machine learning, il va vous euh, remonter euh, une information. Par exemple, je viens de détecter un véhicule, mais dans le fait d'avoir détecté un véhicule, il n'est pas sûr à 100%. Donc, il va dire j'ai détecté un, un véhicule et je pense que c'est effectivement un véhicule à 90%. Donc, si on reprend cette scène ici, ben, chaque algo a détecté quelque chose. Et euh, face à cette détection, qui, là par exemple, il a dit j'ai détecté euh, le bord, une ligne blanche. Ben, je l'ai détecté à, à, par exemple à 90%. Et puis le panneau là, il est un petit peu loin, donc c'est un panneau qui donne une vitesse, il va dire, ben, moi je pense que j'ai dû apercevoir 90%, mais comme je suis un peu loin, je ne suis pas tout à fait sûr encore, je suis sûr à simplement à 50%. Voilà. Et l'idée, la problématique qu'on a maintenant, qu'on va avoir en tant que développeur, c'est qu'on va avoir plein d'algo qui vont tourner, comme ça, et on va devoir assembler euh, toutes, ces toutes ces observations avec une certaine probabilité pour prendre une décision. Et donc, pour nous aider à faire ça, il y a quelqu'un qui s'appelle Bayes, donc c'est un mathématicien qui n'est pas tout jeune, euh, qui a inventé un théorème qui s'appelle le théorème de Bayes. C'est ce qu'on va voir là les quelques slides théoriques où je pourrais éventuellement perdre quelques personnes, bien que je me suis arrangé pour vulgariser. Ok, donc la théorie, ce qu'on vous apprend tout le temps, c'est que vous allez exécuter un algo, vous avez des observations, des données, vous exécutez votre modèle de machine learning et ça va vous donner une prévision, dire bah tiens, j'ai détecté une voiture. Ça, c'est la théorie. En pratique, ce qu'on va vous dire, bah, moi, je t'ai détecté une voiture là, elle est juste sur ta gauche et je pense que c'est vraiment une voiture à 93%. Si c'était que ça pour prendre la dissession, ce serait simple. Ce qui se passe, c'est que ce n'est pas ça. Comme on l'a vu, une scène, donc on va parler d'une scène, une scène, en fait, sur une scène, il va y avoir un ensemble d'algos qui vont tourner. Et chaque algo va détecter quelque chose, va donner une, une. Chaque algo qui va tourner, chaque modèle, en partant des mêmes données, va sortir une prévision. Et le job, en fait, eh ben, c'est de, de, de, de composer toutes ces prévisions pour après prendre une décision et nous-mêmes faire une prévision. Donc, on peut avoir même des algos à différents étages. On peut avoir un premier algo qui donne une, euh, un ensemble d'algos qui nous donne un, un certain nombre d'observations. On les compose et à partir de cette composition, on obtient une nouvelle observation qui a une certaine probabilité. Et comme ça, ça peut s'empiler. Donc, faire du machine learning, c'est ce qui est en train d'arriver. On va le voir à travers des, des, des exemples. Donc, ce n'est pas simplement j'exécute un algo et je prends une décision. Je vais avoir plein d'algos qui vont s'exécuter sur ma scène. Et à partir des observations que ces, ces algos vont avoir faites, je vais devoir prendre une décision. Voilà. Et donc, heureusement pour ça, c'est la seule formule mathématique qu'on va voir. On ne va pas la détailler. Mais c'est ça le théorème de Bayes. Donc, c'est un théorème qui dit que, euh, sachant que euh, je sais que B est vrai, quelle est la probabilité que A soit vrai C'est ça que veut dire cette formule. Voilà, c'est un peu ça. Et donc, pour faire de la programmation probabilistique, on va s'appuyer justement sur ce théorème euh, qui va nous aider à, à composer ces probabilités. Voilà un petit peu pour euh, les aspects théoriques. Pour que ce soit plus clair, je vais illustre, illustrer euh, ce à quoi on va être euh, confronté avec un exemple. Donc, je vais vous montrer une photo et vous allez me dire, sur cette photo, est-ce que c'est un homme ou une femme Voilà. Alors, là, voilà une photo. Qui vote pour le fait que ce soit un homme Quelques-uns. Et qui vote pour le fait que ce soit une femme Normalement, tout le monde lève la main. Et on va dire, Il y a des timides quand même il y en a qui n'ont pas levé la main. On va dire qu'il y a 80% des gens qui pensent que c'est une femme. Voilà. Donc on va dire, ben voilà, là, on peut dire que globalement un modèle machine learning pourrait déduire la même chose. Ça ressemble quand même pas mal à une femme. La nuque est assez fine, assez bien coiffée. Voilà. <rire> Donc on en déduit. Ben, l'algo, il a déduit aussi 83%. C'est Lazare, il, il est en accord avec vous. Maintenant, ce que je vous ai dit, c'est que en fait, l'algo va tourner, mais il va s'exécuter sur une scène. Donc là, je vous ai, il a juste un algo qui a dit ben, à 83%. « Cette personne que j'observe ici, c'est une femme. » Si maintenant, en fait, dans la scène, j'observe autre chose. Et dans cette scène, en fait, j'observe que cette personne, il y a un autre algo qui me dit, « En fait, il y a une file d'hommes qui va aux toilettes. » C'est un autre algo qui a travaillé et qui a dit, bah, « En fait, cette personne, elle fait la queue pour aller aux toilettes. » Et dans cette file, elle fait la queue pour aller aux toilettes des hommes. Bah, globalement, cette personne qui avait quand même très peu de chance d'être un homme, d'un seul coup, on sent tout de suite qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui font la queue pour aller aux toilettes des hommes. Donc ça augmente quand même considérablement la probabilité que cette personne soit un homme, en fait. Ben, c'est ça. Faire de la programmation probabilistique, c'est ça. C'est de dire, ben, je fais deux observations, et puis ben, ces deux observations, je dois les assembler pour prendre une décision. Donc là, la probabilité que ce soit une femme, elle chute considérablement. Elle tombe à 1%. Voilà. Pourquoi pas Il y a quelqu'un qui dit, ben oui. Il y, a, il y a trop de queues à la, à la file des, des, des femmes, et de temps en temps, il y a une femme qui, va, qui a le courage d'aller chez les to, aux toilettes hommes. On enchaîne, et puis en fait, il y a un autre algo qui continue d'observer la scène et qui s'aperçoit qu'au ben, final, les toilettes femmes sont fermées. Ben, du coup, ça remodifie, euh, on rajoute simplement une observation, et cette nouvelle observation qui est vrai à 80%, elle va remodifier le diagnostic, en fait. Et donc là, on va dire, bah, finalement, euh, ça reste peut-être... Euh, euh, c'est peut-être quand même une femme, peut-être, au final. Voilà, donc faire de la programmation pour c'est ça. Et c'est ce à quoi on va être confronté. Donc on va analyser une scène, et sur cette scène, on va voir différents algos qui vont tourner, et nous, on va devoir, en fait, produire un diagnostic et émettre euh, notre prévision par rapport à ce qui a été observé. Donc, en tant que développeur, c'est ça qu'on va, qu va devoir faire. Et donc, c'est par exemple, imaginez, vous avez euh, euh, le mur sur Facebook, et sur ce mur, il y a, il y a des, des news qui apparaissent. Mais par exemple, on doit, Facebook doit maintenant scorer, est-ce que c'est une fake news ou pas ben, Qu'est-ce qui fait que c'est une fake news la décision est importante, mais en fait, ils vont analyser le texte, ils vont essayer de voir s'il y a déjà d'autres gens qui en parlent, est-ce qu'il y a des, euh, des médias grand public qui en ont parlé, etc. Donc, ils vont observer ce qui se passe, le contenu, et puis ils vont assembler, tout ça, il y a des certaines probabilités, et puis ils vont dire, bon, bah, c'est une fake news. Et maintenant, la euh, décision finale, c'est « est-ce que je l'affiche à la personne ou pas » ben, Peut-être qu'il y a des gens qui s'intéressent qu'aux fake news. Donc à euh, celui-là, je vais lui dis « tiens, je lui affiche ». Puis l'autre, ils se sont aperçus que cette autre personne ne s'intéressait pas du tout aux fake news. Et donc, on va lui filtrer, on ne va pas lui montrer. Voilà. Donc c'est un peu ça, le, les, ce sur quoi on va être confronté maintenant. Donc ce que dit Eric Meyer, il dit ben, « pour pouvoir faire ça, euh, il va falloir absolument créer un DSL. Parce que si on demande aux informaticiens de devenir des statisticiens, il y a peu de chances qu'ils arrivent à, justement, à composer tous ces modèles. Donc lui, il dit... C'est euh, ce qu'il avait fait quand il a fait Link. Hein, sais, qui est-ce qui connaît Link Quelques ans, c'est ce qui permet de faire du, des requêtes en C, c Sharp. Euh, il avait créé un DSL qui permet de simplifier... Euh, euh, l'intégration des, des requêtes dans, dans c -sharp. et là il s'est dit de la même manière, pour que les gens puissent utiliser ces, la programmation probabilistique, qu'ils puissent composer des décisions de, de, de, de différents algos, il faut qu'on crée un langage en fait. Donc c'est ça son idée. Donc un langage, il commence à travailler, donc ça va ressembler à ça. Ça c'est euh, le DSL actuel tel qu'il le voit, donc on, on est en train de répliquer euh, le... Euh, ce qu'on avait vu euh, tout à l'heure hein, sous, la, sous la forme d'une formule mathématique. Donc, l'idée aussi, c'est qu'on l'a bien compris, les décisions euh, que, euh, que notre algo final de composition euh, va devoir prendre, elles peuvent avoir des conséquences très importantes. Et, euh, et donc, il ne faut absolument pas se tromper il ne faut pas qu'il y ait d'erreur de programmation. Donc, s'appuyer sur un DSL, ça va grandement faciliter en fait, euh, le fait de limiter euh, les bugs potentiels. Et puis par ailleurs, il va falloir créer quelque chose qui est testable, etc. Enfin, on est, on est vraiment au, au début de l'histoire. Voilà. Donc euh, pour ceux qui veulent aller creuser toute la théorie qu'il y a derrière, euh, Eric Meyer justement a, a rédigé un article euh, voilà, qui explique un petit peu tout ça, où est-ce qu'il en est dans ses recherches et, et euh, ce sur quoi il travaille actu, actuellement, comment ça, où est-ce qu'il en est dans, dans son langage. Et euh, dans la... Dans la Silicon Valley, il y a déjà un meet-up, parce qu'une techno qui n'a pas son meet-up, ça n'existe pas en fait. Elle est, voilà. Donc ça y est, il y a un meet-up de programmation probabilistique qui a démarré, ils en sont à la cinquième, à la cinquième réunion, et euh, le prochain a lieu, euh, je crois que c'est la semaine prochaine ou cette semaine, je ne me rappelle pas, et il y, a, il y a déjà une centaine de personnes qui se sont inscrites pour aller euh, euh, entendre parler de programmation probabilistique. Voilà, donc ça c'était, je vous ai présenté un petit peu le, le contexte global, à quoi ça peut nous servir à nous, sur des choses plus euh, qu'on pourrait euh, imaginer voir au, au jour le jour, donc je vais vous présenter ça. Euh, première chose, euh, de temps en temps, on est amené à prendre des décisions en s'appuyant sur des algorithmes de machine learning, et pour ça on s'appuie sur de la data, et... Euh, il y a des algos qui nécessitent des quantités très très importantes de données pour pouvoir fonctionner. Et il peut arriver que de temps en temps, en fait, on ait très peu de data, voire on ait un seul échantillon de la chose que l'on veut apprendre. Et pourtant, ben, il va falloir quand même prendre des décisions et utiliser du machine learning pour, pour quand même prendre des décisions. Donc en fait, voilà un exemple. Par exemple, j'ai un échantillon de caractères, Et à partir de cet échantillon, je vais demander à des gens d'écrire et ce que j'aimerais, c'est pouvoir euh, avoir un algo qui permet de, euh, de, de reconnaître le caractère que la personne a saisi. Ça, c'est un exemple. Donc, euh, par exemple, admettons que je veuille reconnaître ce caractère-là. Donc, on a un, un seul échantillon. de On l'a on a observé qu'une seule fois, ce caractère. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'identifier des formes de base. Donc, voilà des exemples de formes de base. Donc des cercles, des, des traits de verticaux, horizontaux, des cercles, des loops, des choses comme ça. Et puis après, ben, en utilisant euh, euh, ces formes de base, par contre on, on aurait pu avoir euh, euh, euh, des bases de ces formes de base, donc on a appris sur ces formes de base, et à partir de ces formes de base, et ben, on essaye de voir si on retrouve ces formes de base dans notre caractère. Donc là on peut dire, ben, dans ce caractère-là, ben, je retrouve ces deux formes-là, avec une certaine probabilité, donc de ces deux formes avec une certaine probabilité, je peux en déduire avec une certaine probabilité que j'ai cette forme-là. Je détecte aussi cette forme-là avec une certaine probabilité. Et puis après, ben, je compose ça et je me dis ben, au final, je pense avoir que c'est ce caractère dont on parle avec une certaine probabilité. Donc voilà un exemple sur lequel on pourrait utiliser la programmation probabilistique. Un autre exemple, c'est par exemple reconnaître un, un Sigway. Voilà, un Sigway, tout le monde sait ce que c'est. Si on faisait du deep learning, si on utilisait un algo de deep learning, alors qui connaît le deep learning Peut-être le mot, peut déjà entendu parler Un petit peu, ouais. Donc c'est des algos à très forte euh, avec euh, un très grand nombre de paramètres. Euh, et donc pour pouvoir bien les entraîner, il faut énormément de données en fait. Donc si je veux entraîner un, euh, mon algo à reconnaître un Sigway, il me faut énormément de photos de sigway en fait, pour pouvoir lui faire apprendre le sigway un peu dans, tous les, dans toutes les positions, un petit peu dans, toutes les, euh, dans tous les espaces. donc Je vais avoir besoin de, de milliers de photos, et je vais faire ça apprendre à mon, à mon algo, et puis après, derrière, il sera capable de faire de la reconnaissance. Mais il peut arriver que, sur un sujet particulier, on n'ait pas beaucoup de photos, et que pourtant, on doit être amené à faire de la reconnaissance. Ben, on peut très bien dire, euh, en... en en programmation probabilistique, je vais d'abord utiliser un algorithme de, ce qu'on appelle un algorithme de segmentation qui va chercher à décomposer l'image et retrouver dans ces images des formes de base. Et puis après, je vais demander à un deuxième algo de reconnaître ce, que, ce qui a été segmenté, donc les différentes formes de base qui ont été segmentées. Et puis après, ben, il va me dire, ben, j'ai découvert qu'il y avait un guidon avec une certaine probabilité, qu'il y avait une colonne, qu'il y avait des roues, etc. Chacune de ces observations sera associée à une probabilité. Et puis, ben, via mon algo de programmation probabilistique, je vais pouvoir assembler ça et pouvoir déterminer si oui ou non, j'ai effectivement, euh, un... effectivement un sigouet. -ouais. Donc voilà, Donc là, on dit, ben, j'ai fait tourner mon algo. Déjà, première étape qui est, qui est pas... On a l'impression que c'est tout simple, hein. Mais déjà, rien que de faire de la segmentation, euh, détecter euh, quelles sont les formes importantes dans une image, c'est déjà un vrai travail en soi. Il y, a des, il y a déjà énormément de boulot pour faire ça. Et puis après, ben, c'est euh, euh, euh, appliquer euh, un système de reconnaissance sur les différents éléments du système pour après déduire ben, un segway, effectivement. Ça, c'est un segway. Là, j'ai effectivement une espèce de guidon, une colonne, mais par contre, j'ai qu'une seule roue. Euh, là, ben, là j'ai bien deux roues, un espèce de guidon, mais il n'est pas assez grand. Enfin, voilà, puis j'ai pas de plateforme. Voilà, ben, un algorithme de composition, il va arriver à faire ça, en fait. C'est un peu ça l'idée qu'il y a derrière. Alors ça, c'est un petit peu des exemples théoriques. Il euh, faut savoir que même si on est au niveau de la... De la on est en, en train de faire de la RD, il y a quand même déjà des gens qui, euh, qui développent des produits autour de ça. Et donc, il y a une boîte qui s'appelle Gamalon, qui est déjà en train de... De proposer un produit qui peut être utilisé pour différentes choses. Donc, par exemple, c'est un produit, admettons que vous ayez un, un, un. Vous devez créer un catalogue de. un catalogue qui contient des produits qui ont de certains volumes, une certaine quantité, etc. Et pour ça, vous voulez remplir ce catalogue en crawlant le web. Et en crawlant le web, en fait, vous allez récupérer plein d'informations différentes. Et ce qu'il faut qu'au final, c'est que cette information que vous avez crawlée, vous arriviez à la faire entrer dans un tableau en, avec les informations au bon endroits dans les différentes colonnes, en fait. Donc typiquement j'ai ça, j'ai crawlé, j'ai récupéré un certain nombre de choses. Donc là j'ai vu une description qui était sous cette forme là. Là j'ai trouvé sur un autre site web une description que c'était sous cette forme là. Et bien, ce qu'il faut c'est que, euh, typiquement là, euh, du coca light ici, là aussi j'ai du coca light et bien après, je, pourtant c'est écrit différemment. Bah, il faut que je puisse arriver à dire bah, finalement c'est la même chose. Ici la contenance est écrite de différentes manières. Voilà, il faut arriver à, à détecter dans la description du produit qu'est-ce qui est quoi, est-ce que, est, est que ça a du sens, est-ce que finalement ce que je viens d'observer, ce que je viens de crawler, c'est effectivement la description d'un coca light ou pas, en fait, et si c'est le cas, je prends une décision, j'extrais vraiment les bonnes informations et je les mets dans la colonne. Donc ils ont fait un produit qui permet de faire ça en fait. Autre exemple, donc voilà là on est vraiment dans de l'analyse plein texte. Donc on a. On a une description comme ça, et à nouveau, ici, à partir de cette description, on va pouvoir ressortir comme ça euh, la description d'un produit tabulé. En fait. Donc à nouveau, ils utilisent pour faire ça des outils de programmation probabilistique. Voilà. On va venir à un moment important, alors. Est-ce qu'on sacrifie le piéton et, euh, Non, j'ai dit tuer le, tuer le piéton ou sacrifier les passagers. Ben... C'est surtout, en fait, déjà, première chose, il faut sortir du débat éthique, et il faut, euh, parce que sinon vous en sortez pas. Donc là, ce qui est bien en tant que mathématicien, du coup, on s'appuie sur des trucs, et comme ça, on met un peu de froideur dans, dans cet espace-là. Mais en fait, si vous avez écouté euh, euh, la décision que va prendre l'algo, si, euh, si je fais référence à ce que je viens de citer, va bien évidemment dépendre du contexte. Ben, donc j'ai effectivement un algo il va détecter un piéton, mais cet algo, il va détecter un piéton. Hein. Si vous vous souvenez, il va le détecter avec une certaine probabilité. Il va là, je viens de voir un piéton, en fait. Mais ce n'est pas sûr qu'il a vu un piéton. Et là, par exemple, mon algo, il a vu un piéton avec une probabilité de 10%. Donc c'est une probabilité qui est assez faible. Par contre, c'est un piéton. Quoi. Voilà. Donc il doit prendre une décision. Donc là, je vous mets deux contextes. Bah, c'est une probabilité assez faible. Mais en même temps, la voiture, en ce moment, il y a tout un autre ensemble d'algo qui ont tourné et qu'on déduit on est dans une rue piétonne. Donc la probabilité d'avoir un piéton dans une rue piétonne, elle est quand même très très élevée. Donc là, il y a, en tout cas, on ne roule pas très vite, déjà. Donc on peut arrêter le véhicule, c'est une première solution, voire essayer de l'éviter, mais c'est assez simple de gérer ce truc-là. Deuxième possibilité, on est sur une autoroute. Donc la probabilité d'avoir un piéton sur une autoroute, elle est vraiment ultra faible. Vraiment très très faible. On rencontre peu de piétons sur les autoroutes. Ben voilà. Et puis là, vous avez... Euh... Par contre, vous êtes certain que vous avez des passagers et vous l'aurez très vite. Donc vous savez que si vous déviez, il y a de fortes chances que votre passager il y passe. Voilà. Donc là, ben, en fonction de la, la probabilité de, de mettre en danger les, les passagers par rapport au fait qu'il y a une probabilité très très faible qu'il y ait qu un pétion, ben, sûrement que la voiture elle va plutôt euh, privilégier euh, le fait de sauver euh, les passagers plutôt que euh, d'essayer d'éviter de, le, le piéton qui est potentiellement sur autoroute. Voilà, donc pour faire ça, on va s'appuyer sur justement sur ces, sur ces mécaniques-là que je viens de décrire, en fait. Voilà, donc je vous ai mis une petite vidéo. Donc bien évidemment, il va falloir créer des programmes euh, fiables, testables, capables de prendre des décisions, avec des données qui sont non certaines. Alors je voulais quand même, je ne sais pas si la connexion vidéo va être suffisamment efficace, mais je voulais vous donner un petit peu. Donc ça, c'est un algo qui est en train de tourner. Donc vous voyez sur la partie droite... Euh, ce qu'il a identifié, donc il y a, ce que je vous dis, enfin, il y a plein d'algos qui tournent, et ces différents algo, en fait, ils essayent de voir, de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans la scène. Donc voilà ce qu'on voit en fait, et c'est à partir de ces choses-là que l'algo il doit prendre des décisions. Alors, bon, c'est une vidéo qui est assez vieille. Donc, ça a amélioré, mais ça illustre bien le sujet. C'est que de temps en temps, je vous disais, il y a des piétons, si vous faites un peu attention, de temps en temps, vous allez voir des piétons qui apparaissent qui, en fait, n'en sont pas. C'est que simplement, l'algo s'est dit, tiens, là, ça ressemble peut-être à un piéton, en fait. C'est vraiment ça qui se passe. Et ben il faut prendre des décisions et savoir comment est-ce qu'on arbitre, en fait. Donc, euh, tous, les, tout, tous les acteurs qui travaillent dans le domaine de la machine autonome, euh, c'est vraiment euh, le cœur de du système qui prend des décisions, ben c'est justement faire ça, faire de la programmation probabilistique. Ça paraît complètement abstrait, mais on pourrait très bien avoir la même chose sur la détection de fraude. d'accord Voilà. Enfin, Est-ce que euh, j'ai des transactions, j'ai un ensemble de transactions, est-ce que ces transactions, elles sont... Euh, euh, euh, frauduleuse ou pas, et ben là, ben, je vais avoir différents algos qui vont reconnaître des choses et en fonction de, de ce que ces algos euh, ont déduit, je vais devoir prendre une décision de c'est une, euh, une, une une transaction qui est frauduleuse euh, ou pas en fait et ça peut avoir des conséquences, euh, la décision que vous prenez, si elle touche un de vos meilleurs clients et que vous lui coupez son compte et que ce qu'il était en train de faire c'est pas frauduleux ça va pas l'amuser quoi donc voilà, donc, euh, pour pouvoir prendre des décisions, il ben, va falloir s'appuyer là-dessus et, et être capable d'expliquer les décisions. Ben, voilà, moi j'ai observé ça avec une certaine probabilité, ça avec une certaine probabilité, donc la probabilité était de telle. Et donc ça c'est mon seuil qui me permet de prendre une décision, de euh, je bloque le compte euh, et j'interdis cette transaction. Voilà. Euh, pour finir, il y a peu de gens dans la salle qui ont déjà joué avec du machine learning. C'est souvent le cas. C'est-à-dire que le machine learning, on en parle beaucoup, mais finalement, il n'y a pas beaucoup de gens qui en font. Et je voulais terminer par un, un petit conseil. Donc là, on est avant d'arriver à la programmation probabilistique, il va y avoir tout un chemin. Ça, faut prendre, ça, va, prendre, ça va vous prendre un certain temps. Et puis je voulais m'adresser aux gens qu'on n'ont jamais fait, en fait. Et dire comment est-ce que j'attaque ce sujet Je dois faire de la, du machine learning. Je pense que c'est intéressant pour mon métier. Comment faire Donc il y a deux manières de faire. En gros il y a la face nord. Vous me dites bah tiens moi je vais commencer à faire de l'alpinisme et tout de suite je vais me faire la face nord de l'Everest. Ça c'est la première manière. Et la deuxième manière c'est de dire ben, pour ceux qui font un petit peu de montagne, on parle à vache je vais commencer par des trucs qui des montagnes qui sont assez sympas, qui sont simples. En fait moi je vous commence, je vous conseille vraiment de commencer par la, la manière la plus simple. Pour ça, il y a des très gros acteurs, donc ce sera la partie gauche, il y a des gros acteurs euh, qui proposent des algorithmes qui sont euh, déjà entraînés, des algorithmes de machine learning déjà entraînés. À partir de ces algorithmes, on peut déjà faire beaucoup de choses. Donc c'est des algos... Ah, il faut que je stoppe Ok. Donc je vous conseille d'abord de démarrer par ça, et puis une fois que vous avez réussi à utiliser ça sur euh, des algos, euh, euh, utiliser hein, ces algos pré-entraînés, ben, passez sur euh, le machine learning. Je vais donc terminer, puisque monsieur me le demande. Donc un petit mot sur Sphere. Sphere, on a une boîte de 350 développeurs. Donc on a une agence à Luxembourg, sinon on a des agences à Lille, Paris et Strasbourg. Euh, on, on, on travaille autour de trois sujets, on a de l'expertise, donc on a des développeurs front, back, euh, des ops, des gens qui connaissent bien le cloud. On a pas mal de gens, on a une grosse équipe data. Fait de l'agilité, on a aussi beaucoup de gens qui travaillent sur toute cette informatique dans laquelle le clavier n'est pas la, le moyen privilégié d'interaction. On est capable d'intervenir en squad, soit chez Sphere, c'est ce qu'on appelle la Sphere Factory, soit avec des Feature Team qu'on met chez nos clients. Et puis on donne pas mal de formations, des formations gratuites qui s'appellent les Sphere School, donc je pense qu'il y en a déjà eu au Luxembourg, il y en aura d'autres, donc n'hésitez pas à passer sur le stand, on a une quinzaine de formations gratuites qu'on donne régulièrement sur du, de l'Angular, du React, du JavaScript, du Cloud, sur plein de choses, donc venez voir le programme. On a aussi des formations payantes. Pour terminer, je ne sais pas si vous avez vu ça, on a créé une jolie fresque dans nos locaux. Donc ça c'est l'illustration de cette fresque. Je crois qu'il y a un jeu avec des choses à gagner sur notre stand. Et l'idée c'est de euh, découvrir quels sont les logos. Donc ça c'est la, la fresque en format la fresque de départ. Donc, Le rôle le jeu, c'est d'essayer de trouver, de reconnaître en 45 secondes le maximum de logos. Et si euh, si bah, celui qui en euh, qu trouve le maximum, il gagnera des, jolis, des choses assez sympas sur notre stand. Je vous remercie et j'espère que cette présentation vous aura appris des choses.